L'intelligence existentielle. L'intelligence existentielle, ou intelligence spirituelle, se définit par l'aptitude à se questionner sur le sens et l'origine des choses. C'est la capacité à penser nos origines et notre destinée. Cette intelligence spirituelle, existentielle ou morale, est encore définie comme l'aptitude à se situer par rapport aux limites cosmiques, l'infiniment grand et l'infiniment petit, ou à édicter des règles ou des comportements en rapport au domaine de la vie. Il est à noter que, Howard Gardner, ne définit celle-ci que comme la huitième et demie et non comme une intelligence à part entière.